Bonjour les amis, je suis à Miami en ce moment. Bonjour, bonjour, heureux de vous voir sur mon périscope aujourd'hui. Et je vous fais profiter de la vue. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui, qui rejoignent mon périscope. Je suis heureux de, de pouvoir partager avec vous ce, ce moment. Je suis en ce moment en vacances à Miami. Et je me suis dit, pourquoi pas ne partager avec vous cette belle vue bonjour bonjour à ceux qui me rejoignent voilà donc euh, ce matin pour vous cet après midi je suis à miami et euh, je suis ici en vacances je reviens d'une croisière dans les bahamas ouais ouais bon j'ai pas pu vous faire de périscope de là bas parce qu'il n'y avait euh, que très peu de, de connexion internet euh, à bord du bateau euh, Salut, salut salut salut françoise donc ça fait un an que tu as été à Miami, super, n'hésitez pas à mettre des petits cœurs, hein. si vous aimez mes pépériscopes, moi je suis friand de petits cœurs. Donc aujourd'hui il fait super beau, il fait une trentaine de degrés. Le message que je voulais partager avec vous est très simple, c'est que justement on est ici dans un contexte de vacances, et forcément à bord d'un navire, à bord... Bon, quand on va à la plage, on... je sais pas si vous m'entendez bien, il n'y a pas trop de vent là Est-ce qu'il n'y a pas trop de vent, est-ce que vous m'entendez bien n'hésitez pas à mettre de commentaires sur le périscope. Si vous trouvez qu'il y a trop de vent, euh, faites-le-moi savoir. Donc je vous disais que dans un contexte de vacances, on a bien entendu, on est entouré de gens qui, euh, qui sont touristes. Et moi, ce qui m'a particulièrement perturbé, merci Françoise, ce qui m'a particulièrement perturbé, en tout cas dérangé, c'est de voir que certaines personnes sont vraiment blasées de vivre ce qu'ils vivent. Et je me dis, bah, le fait d'être blasé, déjà, c'est quelque part... Hein, pourrir un peu ses vacances, on est quelque part et il n'y a rien qui nous impressionne. Et euh, voilà, alors que à l'inverse, il y avait d'autres personnes qui avaient encore gardé leur esprit d'enfant et c'est ça en fait. Garder son esprit d'enfant et continuer à s'émerveiller qui nous permet de profiter et de voir les euh, de vivre les situations différentes. Alors, je sais pas ce que ça veut dire Françoise Puaka, je sais pas ce que tu veux dire par là. <rire> si tu parles en japonais, je vais rien comprendre hein. <rire> Donc voilà, euh, garder son âme d'enfance et continuer à s'émerveiller, euh, c'est super, super important pour pouvoir profiter de ces choses. <rire> ben oui, toi tu es en France, chacun ses vacances, cet été, moi je suis pas parti en vacances, je suis parti maintenant. <rire> voilà, autocorrecteur. très bien Françoise, je comprends mieux. N'hésitez pas, hein, les petits cœurs, si vous aimez vraiment cette euh, ce périscope, bonjour à tous ceux qui me rejoignent en ce moment. Donc, euh, le pouvoir de l'émerveillement, je voulais partager ça avec vous. Euh, donc voilà, par exemple on a été sur une île des Bahamas où vous savez l'eau euh, est, euh, est, très, est très, très claire. Toi tu es en vacances dans ta chambre. Mais non mais non. Écoute, tu n'es pas parti en vacances Ludovic cet été hein Chacun son tour quand même <rire> Donc on était euh, on était. Euh... J'en étais où maintenant j'en perds Force <rire> d'échanger avec vous, je ne sais plus où j'en suis. Oui, on était sur une île des Bahamas. Et de cette île, vous imaginez un petit peu ce. Oui, je sais, Ludovic, je sais, on me l'a déjà dit, c'est pas méchant, je sais, ben écoute, j'assume, tant pis, tant pis pour moi, je suis plus jeune, je suis plus dynamique, je suis pas pareil que François Hollande, voilà, merci Ludovic de l'avoir remarqué, je sais. <rire> euh, donc, ces îles paradisiaques où euh, l'eau est turquoise, le sable est blanc, euh, et on a rencontré des gens qui sont restés à bord des ba du bateau, euh, de la croisière, parce qu'ils estimaient que l'eau était trop froide, ce qui n'était pas vrai, bien entendu, mais voilà des gens blasés, ouais bon ça va quoi, on a déjà vu, euh, euh, c'est. Oh, voilà. Émerveillez-vous, continuez à vous émerveiller, ça vous aidera justement à, à rester éveillé également. Alors qu'est-ce que je t'ai promis Ah non mais moi je suis pas François Hollande hein Eh hey, oh hey, tu... Me prends pas pour l'autre hein, quand même. Me prends pas pour monsieur le président. Moi je gère déjà ma vie, c'est déjà pas mal. Oui euh, Françoise, cet américain et en effet c'était des américains. Ludovic, toi t'es un petit coquin toi. Hein <rire> Donc voilà, continuons à nous émerveiller. Euh, voilà, j'ai voyagé dans le monde entier et à chaque fois je continue à m'émerveiller, ça donne l'impression que les vacances ont vraiment du sens. Euh, et puis c'est pas qu'une question de vacances, c'est dans la vie de tous les jours. Est-ce que euh, chaque jour, chaque jour, quand vous euh, vivez quelque chose, euh, émerveillez-vous voilà, euh, quand, quand est-ce la dernière fois que vous vous êtes émerveillé Allez-y, partagez avec moi, dites-moi. Quand est-ce la dernière fois et, et qu'est-ce qui vous a émerveillé pour la dernière fois Oui, ça donne envie de se baigner, n'est-ce pas Oui, tu as bien raison. D'ailleurs, pour la petite anecdote, pour te faire râler un peu plus, Ludovic, hein, puisque tu es là et que tu, hein, que tu me taquines, euh, on part tout à l'heure à Miami Beach, parce que là, on est à côté, on n'est pas vraiment à la plage, et euh, on va se baigner. Oui, oui, on va se baigner. Et dommage, j'aurai pas de connexion, donc, euh, mais euh, si tu vas sur ma page Facebook ou sur mon Instagram, tu verras les photos, Ludovic. Ça. <rire> Voilà, dites-moi, dites-moi là dans, dans les messages, dans le chat, quand est-ce la dernière fois que vous êtes émerveillé Alors, dernière fois, c'est quand tu... Non, mais Ludo, quand même Bon, <rire> si tu trouves ça émerveillé, vas-y, Mais bah, écoute, moi je suis pas coincé, hein, vas-y, hein. Alors... Ah, bien, bien, Françoise. À Aurachnitz, quand tu as vu les étoiles si clairement la nuit dernière. Tu vois, c'est des choses toutes simples, mais c'est des choses qui nous font sortir du temps. C'est des choses qui nous permettent, en effet, de, de, de vivre la vie de façon plus positive. Regardez-là, regardez-là. Regardez, là, regardez, là. regardez j'en profite, c'est du direct. Regardez, attends, je vais essayer de m'approcher sans me casser la tronche. Voilà, et la, la mouette, là. Salut, la mouette. Elle est partie. <rire> Voilà les amis, continuez à vous émerveiller pour quoi que ce soit, il n'y a, a, a rien de ridicule à s'émerveiller, même si c'est euh, essayer de nouveaux plats, euh, vivre de nouvelles aventures, n'importe quoi, émerveillez vous. Ah super, super, et qu'est-ce que tu as vécu en Espagne Ludo Dis-moi un peu. Qu'est-ce qui a fait que tu étais émerveillé Bonjour à ceux qui rejoignent mon periscope, heureux de, de vous voir, je suis en direct de Miami et je vous parle de l'émerveillement parce que voilà, je, je suis comme un grand enfant, je continue à m'émerveiller, et ça fait franchement, franchement du bien, si vous aimez ce périscope, n'hésitez pas à tapoter votre écran, ça créera des petits cœurs, et ça m'encouragera à en faire beaucoup plus, merci à ceux qui m'en envoient, ça me fait vraiment plaisir, voilà, je vous fais partager un petit peu ce décor, ici, qui n'est pas tellement paradisiaque, mais reste fantastique, Ces palmiers, ce soleil, il fait chaud, hein regardez, voilà, regardez le soleil, voilà, donc, euh, voilà, tu as rencontré, de nouveaux lieux, voilà, c'est ça, découvrir, découvrir. <rire> Merci Ludovic, c'est sympa! <rire> Voilà, donc ça c'était le thème d'aujourd'hui, j'essaierai de revenir demain, euh, peut-être même euh, cet après-midi qui sera pour vous peut-être ce soir, je verrai, ici j'ai une bonne connexion wifi donc je peux je peux vous parler, merci Ludovic c'est super sympa, euh, voilà, bah, écoute moi ça me fait plaisir, j'irai te suivre également, voir un peu ce que tu fais, hein, euh, à, à part faire des, <rire> des, des bonnes petites blagues et taquiner, j'adore ça, voilà les amis, euh, moi je vais à la plage, pendant que vous, vous allez bosser, avec <rire> chacun son tour les gars, merci pour tous ces petits cœurs, ça me fait vraiment plaisir, tapoter cet écran pour m'envoyer des petits cœurs. Donc qui suis-je Je suis Michel Poulard, je suis conférencier international professionnel et mon domaine d'intervention, mon domaine de compétence, c'est l'optimisme, voilà, donc je suis un professionnel de l'optimisme et ce Périscope fait partie de, de, de mon programme et de mes programmes, euh, donc je suis sur Youtube, sur Facebook, vous allez voir, euh, voilà, je parle d'optimisme tout le temps et euh, j'essaye de partager ma motivation et mon enthousiasme avec tout le monde. Je vous dis euh, bonjour à tous ceux qui sont là, malheureusement je vais déjà vous guider, je vous dis à, à tout à l'heure, moi je reviendrai dans quelques heures, je vais à la plage et je partagerai avec vous de nouveaux messages à partir d'ici. À très bientôt, je vous dis simplifiez-vous la vie et soyez heureux et je vous laisse avec cette vision merveilleuse. De Miami, et je vous dis à très très vite. Soyez attentifs sur vos périscopes et vos alertes de l'application. Et si vous aimez ce périscope, n'hésitez pas à tapoter votre écran pour mettre des petits cœurs. Et je vous dis à très bientôt, les amis. À très très vite.